Merci au public d'être venu jusqu'à Oceanopolis pour nous écouter. Je dis nous parce qu'en fait, on est plusieurs dans ce sujet-là. Et donc, moi, je suis venue vous parler en tant que chercheur. Donc, je travaille à l'IFREMER à Brest et je fais partie d'un laboratoire, donc, comme l'a dit Nathalie, de l'environnement marin. Et je travaille sur l'huître creuse et je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour vous démontrer un petit peu le monde de l'huître, comme je le vois, moi, au travers de mes recherches. Aujourd'hui, on pense que l'huître creuse est un nouveau modèle, donc un nouveau modèle animal pour la recherche contre le cancer. Donc, Comme je vous le disais, je fais partie d'un laboratoire, donc, les mares, on est un paquet de biologistes. Hein, sur 200 personnes, on doit être à peu près une centaine de biologistes. On va travailler en physiologie intégrative et adaptation des organismes marins. Euh, C'est-à-dire qu'on va s'intéresser sur les grandes questions d'aujourd'hui en science qui sont l'impact du changement climatique et l'impact des pressions anthropiques. Les pressions anthropiques, c'est l'impact de l'homme et des pollutions de l'homme sur les espèces marines. Hein. Nous, on va s'intéresser à toutes les espèces marines et on va travailler à plusieurs échelles scientifiques. Ça veut dire à l'échelle des cellules, des gènes et des protéines. On va travailler sur l'interaction biotique, ça veut dire entre les animaux et leur environnement pour comprendre l'impact de ce changement climatique. Pour définir le devenir des populations et la santé, donc, euh, des populations euh, marines dans leurs écosystèmes. Alors, donc, comme je vous le disais, je travaille à l'Ifremer. Je vous présente ici le site de travail. Euh, donc, on a nos laboratoires, euh, bien sûr, tout près de la mer, on traverse des modèles marins. Et donc, on est forcément proche de la mer. Et donc, euh, en 2008, quand j'arrive à l'Ifremer en tant que biologiste marin, eh bien, il y a une grande problématique sociétale à cette époque-là c'est les mortalités du naissin d'huîtres creuses, Crassostrea gigas. Le naissin, c'est en fait les petits animaux, huîtres creuses, Crassostrea gigas, c'est l'huître creuse que vous mangez à Noël, hein. c'est son nom euh, d'espèce. Et le naissin, ce sont les animaux de moins d'un an. Et en fait, il y a une grosse crise à ah, C'est l'époque où j'arrive en 2008 à l'Ifremeère. L'ostréiculture connaît sa plus grande crise. Euh, donc depuis plus de 40 ans en 2008 et en fait c'est parce que les, on, a, on va jusqu'à 80% de mortalité dans les élevages d'huîtres creuses en France et dans le monde. Donc c'est vraiment une crise majeure et donc ça, ça fait l'objet de nos recherches. Quand on est ifremer, quand on est en biologie marine, on a des, des populations d'huîtres qui subissent des maladies, des mortalités, il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi et quel est l'impact de ces mortalités sur les animaux et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ce système. Et donc on fait de la recherche fondamentale. Alors juste pour rappeler... Quand on est des scientifiques, la recherche fondamentale qu'on fait pour comprendre les mécanismes, en l'occurrence là, euh, qu'est-ce qui tue les l'usitre, ce sont des recherches qui sont soutenues par des financements pour lesquels on va chercher euh, de l'argent au travers d'appels d'offres. Donc nos recherches sont financées par l'Agence nationale de recherche, c'est les ministères hein, qui font des appels d'offres et vous soumettez euh, vos projets euh, pour répondre à ces appels d'offres. On a également des projets euh, financés par l'Europe par euh, le département Finistère, la région Bretagne, l'université et également des fonds propres d'Ifremer. Donc nous menons des recherches pour euh, comprendre les mortalités. Et euh, donc rapidement, on comprend que les mortalités de l'huître creuse crassostréagigas sont dues à un virus marin. Alors le virus qui a été très bien caractérisé, hein, pas de problème par la communauté scientifique, on l'appelle OSHV1, c'est ostréide Herpes virus 1. Finalement, euh, l'huître a eu son Covid euh, en 2008. Euh, L'OSHV1, c'est un virus à ADN. On comprend bien euh, que c'est lui qui est la cause des mortalités. Alors, pas lui tout seul, mais lui, en tout cas, il est obligatoire pour avoir les mortalités des jeunes huîtres creuses. Et donc, nos travaux de recherche, euh, et en particulier les miens quand j'arrive à l'Ifremer, c'est de travailler sur l'effet de l'environnement, sur cette maladie virale de l'huître, comprendre est-ce que l'environnement peut aider à lutter contre cette maladie et en tout cas d'étudier les mécanismes de cette maladie. Juste pour vous préciser également, mon échelle de travail c'est la cellule. Donc, moi je suis formée en biologie euh, cellulaire et en biochimie. Donc, la biochimie c'est l'étude, c'est l'étude discipline de la biologie qui va travailler sur les mécanismes du vivant. Et donc, moi je travaille à l'échelle cellulaire. Donc, ici je vous présente des cellules de l'huître creuse, des cellules hémolymphatiques. Et en fait, ce qui était tout à fait étonnant quand je suis arrivée à l'éphémère, c'est qu'on connaît très peu comment fonctionnent ces cellules. Très peu de gens s'étaient intéressés au fonctionnement de ces cellules. Donc ça, c'est mon échelle de travail. Et mon échelle de travail, c'est travailler sur les protéines. Les protéines, ce sont les constituants même des cellules, c'est ce qui fonctionne dans vos cellules, à vous, dans toutes les cellules animales, comme les cellules végétales. Là, c'est une photo en fait, d'un gel de résultats qu'on obtient en laboratoire quand on travaille sur les protéines. Et donc, les protéines, ce sont les constituants de vos cellules qui vont faire que vos cellules fonctionnent de telle manière ou de telle autre. Donc ça, c'est mon échelle de travail. Je vais, euh, dans les cellules, regarder les protéines pour comprendre comment les cellules fonctionnent. Et je fais ça, évidemment, avec des plateformes d'analyse. Hein. Dans nos laboratoires, on sait euh, extraire les protéines et les observer. En revanche, pour les identifier, pour comprendre qui est là et euh, en quel, à quoi elles servent, on va travailler avec des plateformes d'analyse. Euh, donc, on n'est pas tout seul. Hein. Quand on fait de la science, on travaille beaucoup en équipe, avec donc des plateformes qui sont à l'université de Rennes, l'université de Caen et la région Bretagne. Et si, si euh, dans, mes, dans mes travaux de recherche qui, qui portaient sur l'étude des mécanismes du virus de l'huître euh, au niveau des cellules, au niveau des protéines, si j'arrive à travailler à cette échelle-là, c'est parce que on a, euh, sur notre espèce Crassostrea stéagigas, on a le génome. Le génome, c'est en fait l'ensemble le, de tous les gènes de cette espèce. Alors ça, c'est une grande avancée. Hein, c'est quelque chose qui, on a eu en, qui nous a été délivré dans la communauté scientifique en 2012, le génome de Gigas. C'est une équipe chinoise, euh, enfin des équipes chinoises en fait, qui l'ont euh, séquencé et euh, donc qui l'ont délivré à, à la communauté scientifique. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, étudier des mécanismes dans les cellules, euh, savoir comment ça fonctionne, euh, la maladie euh, de l'huître, et etc., il nous faut des génomes. Parce qu'on ne peut pas identifier les protéines si on n'a pas les gènes. Les gènes, c'est ce qui code l'ensemble des molécules, euh, l'ensemble des ARN messagers qui vont être traduits en protéines, qui codent donc pour l'ensemble des protéines de votre organisme. Vous, vous avez un génome humain, vous avez 24 085 gènes, donc vous avez 24 085 protéines différentes qui vont travailler dans vos organes de façon différente, parce que les organes sont différents, ils n'ont pas les mêmes protéines. Eh bien l'huître, elle a 26 089 gènes un peu plus que l'homme, mais euh, donc voilà, elle n'est pas plus intelligente. Hein, mais... Et donc du coup, c'est très, très important qu'on ait, nous, en biologie marine, et en biologie en général, des génomes, des séquençages de génomes, comme ça on sait le possible euh, des molécules euh, composées dans l'animal. Donc tant qu'on n'a pas de génome, en fait, on ne pourra pas avancer sur la compréhension des mécanismes euh, très précisément. Et donc la façon qu'on a travaillé, euh, nous, euh, avec notre espèce Gigas, c'est que euh, les animaux qu'on va étudier... Euh, pour euh, étudier les mécanismes de la maladie, sont nés et élevés au laboratoire pour les expérimentations. Alors ça, je rends hommage à, à tous les métiers qui entourent la production animale vouée à, à la recherche, hein, qui est la même finalement que les ostréiculteurs, qui produisent des animaux pour les élever et euh, nourrir euh, les populations. Euh, en tout cas nous on a des métiers, donc c'est des techniciens, des zootechniciens, des ingénieurs qui vont euh, travailler sur euh, la, la fécondation euh, donc, euh, des gamètes ensemble, la production des jeunes huîtres, toute la période larvaire et, et ainsi que la, nu la nutrition donc, des jeunes animaux. Donc ça c'est tout un champ de métier qui souvent est complètement mis de côté euh, quand on est dans nos manips, dans nos expérimentations, parce qu'on oublie d'où viennent les animaux. Mais là, je rends hommage à tous ces métiers euh, qui permettent euh, aujourd'hui d'avoir un, une espèce vraiment euh, animale d'études au laboratoire. Et donc, quand on a euh, ces animaux nés et élevés au laboratoire pour les expérimentations, eh bien on va faire des, des, des, des, des expérimentations, donc des protocoles sur le terrain. Alors ici, je vous montre le site de travail qu'on a euh, sur les huîtres à l'Ifremer et au Lémar. C'est un site, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la rade de Brest. Et en fait, on est sur la pointe du château. Et la photo donc, est prise d'en haut. Alors on voit quoi On reconnaît en fait euh, des parcs donc ce sont Donc euh, on reconnaît les bandes là. Donc c'est comme ça que sont élevées les huîtres. Euh, là, on voit d'ailleurs, c'est un ostréculteur qui travaille ici. Et donc nous, à l'IFREMER, quand on veut travailler sur nos animaux, on va aussi travailler dans leur milieu naturel, c'est-à-dire dans cette zone de balancement des marées, puisque c'est là que l'huître vit euh, sa vie euh, en temps normal. On va bien sûr euh, suivre et euh, échantillonner nos animaux sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on va faire comme tout bon estroiculteur. On va travailler avec des waders. et on va travailler dans l'eau, euh, qu'elle soit froide ou chaude en fonction des saisons. Et euh, on va aussi euh, du coup euh, travailler euh, euh, en fonction du rythme de la lune. Puisque donc pour avoir accès à nos animaux, on va, être, on va attendre les, les marées basses. Les huîtres qu'on étudie sont aussi euh, en parallèle de leur vie dans le mode naturel. Pour étudier comment elles fonctionnent dans l'environnement, on va aussi regarder les huîtres au laboratoire. On va les étudier en conditions de laboratoire qu'on va totalement contrôler. Par exemple, sur nos questionnements d'impact du changement climatique. On va pouvoir travailler sur des facteurs de l'eau qui sont le pH, la salinité, le réchauffement climatique. On va mimer tout ça en laboratoire pour euh, et comprendre les mécanismes de résistance ou pas de cette espèce au changement climatique. Et donc ça, on l'a fait, euh, évidemment, pour la maladie virale, puisque c'est ça qui, qui nous intéresse. Et donc ces expérimentations-là, je voulais vous montrer aussi le lieu où on travaille. Donc c'est une, c'est la station expérimentale d'Argenton, euh, donc qui est, euh, alors pour ceux qui connaissent, c'est à Portspodeur sur la presqu'île tout au fond où c'est écrit entrée interdite. En fait, c'est presque les derniers bâtiments euh, face à l'océan. Et cette station expérimentale d'Ifremer en fait accueille tout un tas de protocoles expérimentaux d'animaux. En conditions de laboratoire pour mimer donc, euh, le changement climatique et euh, les maladies qui nous intéressent pour travailler sur les mécanismes. Euh, donc, pareil, hein, on est sur un site où on est très près d'une eau euh, plutôt océanique ici euh, par rapport à nos sites de travaux euh, en rade de Brest, puisque, effectivement, la qualité de l'eau euh, doit être euh, majeure pour pouvoir euh, élever les animaux dans des conditions euh, de bonne qualité. Et donc, évidemment, pour nos études, on échantillonne les huîtres et c'est pour analyser les mécanismes et donc moi je m'intéressais particulièrement aux mécanismes de la maladie virale puisqu'on avait compris que c'était le virus qui euh, tuait les huîtres donc on voulait comprendre comment il faisait euh, ça c'est à dire donc tout ce que je vous ai montré là c'est la façon qu'on a travaillé et en fait euh, en 2014 donc je, je mène mes études euh, sur la maladie de l'huître et je découvre quelque chose alors je vous ai mis une petite image assez drôle c'est une perle il n'y a jamais de perles dans les huîtres creuses, hein, vous le savez bien. Les perles sont trouvées dans les huîtres perlières de Tahiti, pas du tout les huîtres creuses Gigas de la rade de Brest. Mais euh, en 2014, je fais une découverte. Alors en fait, découverte, j'aime pas trop ce mot-là, mais disons que je reconnais quelque chose. Et en fait, je découvre que le virus au 1 qu'on étudie, là chez l'huître, les virus marins qui, comme vous le savez, euh, tuent l'huître, eh je reconnais qu'il induit ce que j'appelle l'effet Warburg. Chez l'huître, chez Gigas. Alors l'effet Verbourg, je vais vous raconter juste dans la diapo suivante ce que c'est. L'effet Verbourg, retenez que c'est une reprogrammation du fonctionnement des cellules. Moi je reconnais ça, chez l'huître. Qu'est-ce que c'est que l'effet Verbourg Alors là je vous présente ici Otto Verbourg. Otto Verbourg, c'est un médecin biochimiste physiologiste allemand. Il était juif, il était homosexuel. Il est né en 1883, il est mort en 1970. Il n'a pas été chassé d'Allemagne euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Hitler l'a gardé, malgré toutes ses euh, qualités à Otto. Hitler l'a gardé en Allemagne, l'a permis de travailler, l'a laissé continuer de travailler, parce que Otto Warburg, lui, il a découvert que l'une des caractéristiques de la cellule cancéreuse, de tous les types de cancers, euh, animaux, ça veut dire humains, ça veut dire des cancers vertébrés, et eh bien c'est l'effet Verbourg. Il a découvert donc une des caractéristiques de la cellule cancéreuse chez les vertébrés, qu'on appelle l'effet Verbourg. Ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 1931, et donc des grandes, une grande publication sur, ce phénomène, sur cet effet Verbourg en 1954. L'effet Verbourg, ça vient de son nom. Donc c'est assez impressionnant de savoir que voilà, par ses recherches, hein, il a été complètement euh, protégé. Et en fait, Hitler avait très très peur euh, du cancer, parce qu Hitler avait compris que l'eugénisme de, de, ne, ne, ne pouvait pas permettre d'enlever, de d'inhiber le cancer, puisque la mère d'Hitler est morte d'un cancer. Donc ça a été une, une des raisons pour laquelle Otto Warburg a continué de travailler. Donc Otto Warburg a défini l'une des caractéristiques de la cellule cancéreuse chez les vertébrés, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Warburg. Alors pour bien comprendre, ce qu'on sait aujourd'hui, hein, parce qu'au Warburg c'était quand même euh, au siècle dernier, qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on connaît huit caractéristiques de la cellule cancéreuse, euh, je vais dire vertébrée, c'est-à-dire humaine. Ces huit caractéristiques, je les ai mises ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien la Donc, les huit caractéristiques de la cellule cancéreuse, c'est quoi Donc ça, c'est ce qui est commun à tous les fonctionnements des cellules cancéreuses, quel que soit le type de cancer. C'est un socle de fonctionnement identique commun à tous. Tout d'abord, c'est une prolifération cellulaire soutenue. La cellule cancéreuse ne fait qu'une chose dans sa vie, c'est se diviser, proliférer, se diviser. C'est ensuite un échappement aux inhibiteurs de croissance. Il n'y a rien qui va arrêter sa croissance. La cellule cancéreuse va, quel que soit l'environnement, se diviser. Elle résiste à l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. On dit souvent que les cellules cancéreuses sont immortelles, elles, ne, elles, ne, elles résistent à l'apoptose. On a beau tenter de faire de l'apoptose, elles vont résister. Elles ont une proportion à ne pas, à ne pas mourir en fait. Ça va bien avec un, une prolifération soutenue. Réplication de l'ADN prolongée. Elles, elles, elles ont une grande capacité à répliquer de l'ADN, même quand il est muté, elles auront toujours la possibilité de fabriquer de l'ADN. L'ADN étant l'un des constituants des cellules filles qui vont, euh, qui, quand elles prolifèrent. Induction de l'angiogénèse, la cellule cancéreuse a une capacité forte à, faire, à créer des petits vaisseaux nouveaux pour son apport à elle de nutriments. Forte capacité de migration et d'invasion, ça aussi c'est une capacité de cellule à se détacher. Euh, vous êtes une cellule de foie, vous devenez cancéreux, vous allez vous détacher de vos cellules de foie, filles, Vous allez vous en aller peut-être ailleurs. Résistance à l'immunité, le système immunitaire n'arrive pas à éliminer ces cellules anormales, alors que le système immunitaire chez nous est là pour euh, surveiller euh, les cellules et enlever tout ce qui pourrait euh, être différent de nos cellules saines. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est cette caractéristique-là que je vous mets en bleu, reprogrammation métabolique vers l'effet Verbourg. L'effet Verbourg, c'est une des caractéristiques, une des huit qu'on connaît aujourd'hui, alors ça évolue un peu, on en connaît 9-10 aujourd'hui, mais une des caractéristiques euh, de la cellule cancéreuse humaine. L'effet Verbourg, je vais vous le résumer en trois petites diapos. Je vous ai fait un petit schéma, on va refaire un mini cours de biologie. Vous êtes une cellule normale, vous respirez, il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, la, dans, dans, dans votre sang, vous respirez avec l'oxygène, et donc vous, le but d'une cellule normale, c'est de maintenir son fonctionnement et d'assurer ses fonctions aussi. Par exemple, vous êtes une cellule de foie, vous voulez détoxifier l'alcool que vous avez bu à l'apéritif, ou vous êtes un muscle, vous voulez travailler pour marcher, et bien donc vos cellules normales, elles vont respirer, elles vont prendre l'oxygène, elles vont prendre des nutriments. Donc des nutriments, c'est ce que vous avez euh, en absorption euh, dans votre sang. Et donc, en l'occurrence du glucose, hein, le glucose et l'oxygène sont euh, absorbés par la mitochondrie. La mitochondrie, c'est quoi C'est dans toutes vos cellules. C'est le petit organite cellulaire, donc c'est à l'intérieur des cellules. Et c'est la petite usine qui fabrique l'énergie pour vos cellules. Okay Ça veut dire que la mitochondrie, en fait, elle, se, elle, prend, elle respire avec l'oxygène et le sucre. Elle fait de la respiration pour produire de l'énergie. L'énergie pour votre cellule, pour que votre cellule puisse maintenir son statut de cellule normale vivante et assurer ses fonctions. L'énergie de la cellule, c'est de l'ATP. C'est de l'énergie chimique. Hein. En fait, c'est, euh, pour ça, ça c'est vraiment la, la, la molécule la plus universelle au monde. C'est la base universelle du vivant. Vous avez de l'ATP, vous êtes vivant. Et donc, le, le, donc, quand la cellule normale euh, prend de l'oxygène et du glucose, quand sa mitochondrie fonctionne bien pour faire de l'ATP, la, de eh bien, on, on appelle ça, c'est enfin, la respiration. Hein, vous pompez de l'oxygène pour faire de l'énergie. Et nous, en biologie, on va appeler ça la phosphorylation oxydative. C'est assez rentable, hein, 36 mol d'ATP par mol de glucose. C'est un système énergétique rentable pour vos cellules. Vous êtes une cellule normale, maintenant, vous manquez un peu d'oxygène parce que vous êtes par exemple une cellule de muscle qui a fait beaucoup de sport, etc. Et donc euh, le système cardiaque, cardiovasculaire a, a amène un peu moins d'oxygène. Vous, euh, voilà, vous avez une petite déprivation locale en oxygène dans votre sang. Et donc du coup, on a un changement complet de fonctionnement dans vos cellules. Une cellule qui normale qui est sensible à l'oxygène va respirer quand il y a de l'oxygène. Et cette cellule normale, elle est sensible à l'oxygène. Et quand il y en a moins, voire quand il y en a plus, quand vous faites ce qu'on appelle une hypoxie, il y en a moins, Eh bien, elle va changer sa faction de fabriquer de l'énergie. Pour le coup, ce n'est plus du tout rentable. Deux mol d'ATP. Cette, de de, cette façon autre de fabriquer de l'énergie quand il n'y a pas d'oxygène, c'est ce qu'on appelle la glycolyse fermentaire, autrement dit la fermentation, autrement dit la glycolyse anaérobie. Anaérobie, ça veut dire sans oxygène, alors qu'ici on était euh, en fonctionnement donc, avec oxygène. La glycolyse anaérobie, autrement dit la fermentation, c'est un système qui va se passer uniquement dans le cytoplasme de vos cellules. Ça veut dire dans le contenu euh, à côté, euh, dans vos cellules, à l'intérieur de la membrane cellulaire, mais le cytoplasme, c'est le gros mou de la cellule. Ça ne passe pas par la mitochondrie. Donc vous êtes une cellule normale, vous faites soit ça, soit ça. C'est impossible de faire les deux en même temps. D'accord La cellule normale ne sait pas faire les deux en même temps. Et ce qu'a découvert Otto Warburg, eh c'est qu'en fait, dans les cellules cancéreuses, il a découvert qu'en fait la cellule cancéreuse n'était plus sensible à l'oxygène. Elle s'en fiche. Qu'il y ait de l'oxygène ou pas, la cellule cancéreuse, elle est capable de faire la respiration au travers de la mitochondrie. Je prends mes nutriments et je prends quand même l'oxygène qui en est beaucoup, pas beaucoup, peu, et qui en a pas, c'est pas très grave. Je fais moins ça. En tout cas, il fait, la cellule cancéreuse fait ça, ce qu'on appelle la respiration, et fait en même temps cette glycolyse fermentaire. Pourquoi Parce que cette glycolyse fermentaire apporte de l'énergie pour maintenir les cellules. Hein D'accord Mais les deux, en fait, le faisaient. Donc l'effet verbour, c'est je pompe du glucose, je respire et je fais ma fermentation en même temps. C'est ça l'effet verbour, ce qui est totalement impossible dans une cellule saine, comme je vous l'ai dit. L'effet verbour, on va appeler ça autrement la glycolyse aérobie. On fait de la glycolyse et on est même en condition aérobie, c'est-à-dire même quand il y a de l'oxygène. Alors que là, c'est une glycolyse qui était n'était faite que quand il y avait une déprivation d'oxygène. Et ça, ce n'est pas tout à fait rentable pour l'énergie de la cellule. En revanche, c'est très rentable pour du matériel cellulaire. Du matériel cellulaire, ça veut dire des protéines, des lipides, des acides aminés euh, et, des, euh, et des nucléotides pour vos cellules filles. Donc leffet Verbourg finalement, c'est cette reprogrammation métabolique qui est double et qui, je le répète, est impossible dans les cellules saines. leffet Verbourg résulte d'une mitochondrie modifiée. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert très tardivement. Otto Warburg avait bien décrit qu'il avait vu qu'il y avait les deux systèmes en même temps dans le cancer, dans la cellule cancéreuse, donc cette reprogrammation de la cellule cancéreuse. Mais en fait, nous, on sait aujourd'hui, en 2021, que l'effet Warburg résulte d'une mitochondrie modifiée. Ça veut dire que la mitochondrie qu'on a vue dans la diapo d'avant, qui est capable de, dans la, de la cellule cancéreuse, elle a un petit peu changé son contenu en protéines. En 2014, moi, revenons à l'huître. Je suis en train d'étudier les mécanismes du virus OSHV1, comme je vous disais, le virus marin. Et donc ce que je fais comme expérimentation, c'est que ici, j'ai des animaux, alors c'est des animaux comme je vous ai montré en condition de laboratoire, que j'ai infectés avec le virus. Donc, on, donc ça c'est le dosage de l'ADN du virus dans mes huîtres, donc j'en ai beaucoup. Donc le virus s'est beaucoup répliqué quand j'ai piqué mes animaux avec le virus. Donc je fais des animaux malades, je rends des animaux malades. Versus des animaux qu'on qu appelle contrôle, enfin témoins, qui n'ont pas ou très peu de virus, en tout cas où le virus ne se réplique pas. Et ce que je fais dans mes manies, donc ça c'est une, une condition euh, en laboratoire, et je fais euh, ma ma, mon analyse des protéines. Ça veut dire j'extrais les protéines de tous ces animaux-là, j'extrais les protéines de ces animaux-là et je les compare et je les compare donc statistiquement, euh, sur la base je regarde tout les, les, le contenu de mes cellules euh, de mes animaux malades versus le contenu de mes cellules de mes animaux sains, et je compare et j'identifie des protéines qui sont là dans les animaux malades et pas dans les animaux sains. Et cette comparaison de protéines m'a fait reconnaître, et c'est pour ça que quand je dis je découvre maintenant, en fait je reconnais l'effet Warburg dans ces animaux, qui réplique le virus au SHV1. Qui réplique, ça veut dire qu'il était en train d'être infecté en grande quantité par le virus. Et c'est ça qui a complètement changé notre façon de voir l'huître. On découvre en 2014 que l'effet varbour existe chez l'huître lorsqu'elle est infectée par le virus au SHV1, puisqu'on le reconnaît. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, bon, alors l'effet varbour de l'huître mime l'effet varbour de la cellule cancéreuse. Donc l'huître devient un, nouvel, un nouveau modèle pour la biologie du cancer. Donc quand on a ça, on se dit qu'on ne peut pas rester tout seul avec ça. On va s'associer avec des laboratoires de recherche en biologie du cancer. On a été chercher des gens de l'Institut Gustave Roussy, de l'Université Paris-Sud, qui nous ont aidés, des gens de, de la biologie médicale, puisque nous, nous sommes des biologistes marins. Et on est allé les chercher pour travailler sur l'effet varbour invertébré, et de travailler avec eux de concert sur nos animaux. Donc en 2018, on a un projet de la Fondation ARC et on fait un protocole expérimental sur le terrain. On va sur notre zone de travail dans le milieu naturel et on dispose nos animaux tout en haut de l'estran. L'estran c'est la zone de balancement des marées, tout en haut versus tout en bas, Alors au milieu aussi. En fait, on dispose des animaux euh, à la limite maximale de vie dans l'environnement de l'huître creuse, dans son environnement naturel, et à la limite maximale basse. Donc, maximal, minimal. On, les, on, on dispose des animaux sur un gradient, si vous voulez, de, de voilà. au-delà au de cette limite, je n'ai plus d'huîtres sur le terrain. En dessous de cette limite, je n'ai pas d'huîtres sur le terrain. C'est-à-dire que là, je reflète la zone de vie naturelle de mes animaux. Donc, je vais à l'extrême en haut, à l'extrême en bas. Je mesure l'environnement de mes huîtres en haut versus en bas, vers, en haut, au milieu, en bas. Ici, je vous ai représenté les graphes de température, de suivi de température sur plusieurs mois de mes animaux disposés en haut versus le milieu versus en bas. Le plus important, c'est en haut versus en bas. Qu'est-ce qu'on voit en haut En haut, on voit en bleu, c'est la température de l'eau. En vert, c'est la température de l'air. De, de Mon animal passe beaucoup de temps à l'air et n'arrête pas de fluctuer en température. Quand je suis un animal, une huître qui vit en haut, je vis dans un environnement difficile hyper fluctuant. des gros changements de température, et on a mesuré également qu'on avait des gros changements de pH à l'intérieur de l'animal, et qu'on avait beaucoup de pertes d'oxygène dans l'animal, puisque quand je suis en haut, je suis fermée, et donc je n'ai pas respiré. Une huître respire quand elle est en bas. Au contraire, en bas, j'ai très peu souvent la tête en dehors de l'eau, puisqu'en fait je suis, dans une, dans une, dans, je suis tout le temps sous l'eau, sauf aux grandes marées, où mon coefficient fait que la mer s'en va très loin. Et donc je suis quasiment tout le temps euh, dans, un milieu, dans un environnement très stable. Euh, je n'ai très peu de fluctuations par rapport à en haut. Et donc dans ces deux environnements-là, on observe la maladie. Et qu'est-ce qu'on met comme évidence euh, donc, dans, Que dans l'environnement difficile, je réplique mon virus au SHV1. En revanche, je le réplique beaucoup plus en bas. Ok. Donc ça veut dire que dans les deux cas... Mon virus est arrivé dans la nature, hein, parce que le virus euh, est partout dans l'environnement. Il, il est infecté, l'huître, ça se passe a priori de façon assez normale. On a la maladie chez nos animaux. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'en haut, nos animaux donc, ont été infectés par le virus et puis ne meurent pas beaucoup. 16% de mortalité sur notre stock du terrain. Alors qu'en bas, euh, je réplique beaucoup mon virus, je suis très infectée, et puis j'ai quand même des grosses mortalités, 50%, c'est bon, moins que 80% en 2008, Enfin, on est sur les taux euh, équivalents euh, dans un élevage australicole aujourd'hui, 51% de mortalité. Donc je meurs beaucoup, j'ai vu mon virus qui réplique, je meurs beaucoup, j'ai mon virus qui réplique un peu, je ne meurs pas beaucoup. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a observé donc, les, les mitochondries, ça veut dire qu'on a fait donc, de la microscopie électronique à transmission pour aller observer les mitochondries, dans nos cellules, et on voit qu'en haut, ben, les mitochondries se portent très bien. Tout va bien euh, dans ces animaux qui vivent dans un environnement difficile, alors qu'en bas, alors ça c'est une image immonde, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder de l'apoptose. L'apoptose, c'est des cellules qui sont en train de mourir. Donc tout est un peu gloubi-boulga, on ne reconnaît plus trop qui, qui, les mitochondries, on les a paumées, il n'y a plus rien qui ressemble à rien, parce que tout ça, c'est en train de mourir. Autrement dit, dans ces conditions donc environnement difficile versus environnement stable, eh qu'est-ce qu'on voit avec nos biologistes du cancer On voit qu'en haut, on est sur des huîtres qui ont eu dans leur petite vie d'huîtres en haut l'effet varbour puisqu'elles ont répliqué le virus et elles ont résisté à la mort cellulaire. On n'a pas de mort, on n'a pas d'apoptose. Effet verbour est résistance à l'apoptose. En bas, dans l'environnement stable, on a l'effet varbour et là on a l'apoptose. Alors ça, c'est doublement intéressant. Doublement intéressant, pourquoi Parce que ça veut dire qu'en haut, dans l'environnement difficile, eh bien, ma, mon animal huître qui vivait dans un environnement si fluctuant, si difficile, qui a été infecté, qui n'est pas beaucoup mort, l'effet varbour plus résistance à l'apoptose, eh bien, ce sont des mécanismes qui miment la cellule cancéreuse humaine. Je vous ai dit tout à l'heure, les caractéristiques de la cellule cancéreuse, il y avait l'effet varbour et il y avait aussi la résistance à l'apoptose. Donc là, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Et en bas, c'est aussi intéressant, puisqu'en bas, du coup, on est sur des mécanismes qui vont contre la cellule cancéreuse, puisque j'ai réussi dans mes animaux huîtres à avoir l'effet verbour qui est là pour le, quand le virus est là, et l'apoptose derrière. On a réussi à combiner les deux. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire de l'apoptose dans des euh, cellules qui faisaient l'effet verbour, ce qui est totalement impossible aujourd'hui, une cellule cancéreuse. Donc nous, c'est complètement ça qui nous intéresse, ça c'est l'objet de nos recherches actuelles, c'est de comparer tout ce qui se passe en haut par rapport à en bas, et ce qui est tout à fait intéressant, et ça, c'est pour ça que l'huître, euh, on, on vend les mérites de cette espèce, c'est que l'huître gigas, quand elle est en haut, je peux la redescendre, quand elle est en bas, je peux la remonter, elle va très bien s'en sortir, elle va continuer de vivre, elle va changer ses mécanismes, elle est plastique. Ça veut dire que non seulement j'ai un modèle animal qui permet de mimer la cellule cancéreuse ou d'identifier des mécanismes contre la cellule cancéreuse, mais en plus, je peux balancer entre les deux. C'est-à-dire que je peux monter de ça à ça et je peux redescendre. C'est-à-dire que je peux travailler sur toutes les petites étapes qu'il y a entre je fonctionne comme une cellule cancéreuse ou je vais retrouver de l'apoptose possible. Et donc c'est là que nous, on met toute une force avec nos biologistes du cancer pour comprendre euh, les différences en fait, entre euh, tous, ces, tous ces états euh, cellulaires chez GIGAS. Et ce qui est tout à fait intéressant en plus euh, par rapport à, à, à, à l'homologie entre l'huître creuse et euh, ces mécanismes qui miment la cellule cancéreuse, c'est qu'on sait aujourd'hui, que euh, ça je l'ai appris par les biologistes du cancer, que la cellule cancéreuse vit dans un micro-environnement difficile. Ça veut dire qu'au sein d'une tumeur, la cellule cancéreuse elle a créé une petite niche environnementale autour d'elle. Elle a créé un environnement euh, où la cellule saine ne peut pas résister. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la cellule, la cellule cancéreuse est habituée, vit, euh, fonctionne dans un, dans un environnement difficile, comme l'huître en haut. En 2020, euh, ce sont des études récentes, elle est publiée, donc euh, c'est tout récent, hein, on est en train de découvrir ça, les traits euh, physiques du cancer. On est en train de comprendre que euh, le milieu, donc micro-environnement euh, tumoral de la cellule cancéreuse est hypoxique, ça veut dire déprévu en oxygène, il n'y a pas beaucoup d'oxygène autour des cellules cancéreuses, elle est pauvre en nutriments, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, de nutriments non plus euh, dans ce micro-environnement tumoral, de pH acide, donc ça veut dire un pH bas, hyperosmotique, c'est-à-dire que la sanité est très variable, et en plus sous pression mécanique. Et toutes ces caractéristiques-là, en fait, euh, miment, enfin ce n'est pas, pas elles qui miment, mais disons, reflètent les caractéristiques qu'on a chez nos huîtres quand on les élève tout en haut sur les strands. Et donc ce qu'on a, qu a avec nos biologistes du cancer, euh, nos collègues hein, avec qui on s'associe pour les, les projets, eh bien, c'est qu'on est en train de vraiment démontrer... Enfin, on a l'idée de cette homologie fonctionnelle entre GIGAS et la cellule cancéreuse. GIGAS, on la met en haut, elle vit dans un micro-environnement très difficile. Eh bien, elle mime une cellule cancéreuse qui serait très résistante à l'apoptose, qui serait varbour euh, très résistant et, et résistant à la mort cellulaire. Très résistante à toutes les... Alors aux drogues ou à l'inhibition. En tout cas, un, une cellule cancéreuse plus habituée à vivre dans un environnement très difficile. Et au contraire, mes huîtres en bas, dans leur milieu de vie, dans leur mode de vie en bas, quand elles sont tout le temps sous l'eau, qu'elles peuvent tout le temps manger, tout le temps respirer, euh, donc elles grandissent, etc. Enfin, quand elles sont dans des conditions qui sont très stables, pas du tout fluctuantes, pas du tout difficiles, eh bien elles mimeraient, euh, elles font varbour également quand le virus arrive, eh bien donc elles, seraient, elles, pourraient, elles miment euh, des cellules cancéreuses qui seraient donc moins résistantes. Donc on aurait une espèce d'homologie entre... Euh, voilà, plus exondé, moins exondé, plus résistante, moins résistante. Parce qu'on euh, a démontré en 2014 qu'il y avait l'effet Verbourg chez Gigas. Et donc ça, ça nous, fait, euh, ça nous rend aujourd'hui euh, un grand intérêt pour mieux comprendre et mieux étudier donc, les mécanismes cellulaires et euh, protéiques chez l'huître. Et donc c'est ce qu'on fait. Euh, je vous montre un premier, enfin, le, le, le type de résultat qu'on obtient euh, quand on compare euh, les protéines extraite avec les mitochondries de nos animaux qui vivent en haut Donc là, vous avez, je vais vous expliquer après le graphe. Mais là, vous avez trois animaux en haut comparé à trois animaux au milieu comparé à trois animaux en bas. En fait, qu'est-ce que c'est que cette liste Donc alors, c'est pas une liste, des cases vertes et rouges. En fait, euh, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a extrait les protéines. Donc, vous savez, les protéines, c'est les constituants des cellules. On les a extraites euh, à partir des mitochondries, c'est-à-dire qu'on a été chercher le contenu en protéines des mitochondries de l'huître en haut versus de l'huître en bas, puisqu'on veut les comparer, on veut comprendre comment comment ces fonctionnements effet euh, euh, Verhulst et apoptose peuvent coexister ou pas. Et donc là, c'est un, en fait, c'est donc ça, c'est ce qu'on appelle une, une heat map, c'est-à-dire une carte de chaleur. Euh, en rouge, vous avez très abondant, en vert, vous avez très peu, très faible. Ça veut dire qu'en fait ici, vous avez une représentation de l'abondance des protéines. Typiquement, ici, les protéines en rouge, là, sont très abondantes en bas, et puis, en fait, bah, un peu moins en haut. Euh, ici, les, là, on voit bien que là, en fait, il y, y a un décalage. Là, on a un groupe de protéines qui est très abondant en bas. Au milieu, c'est un peu intermédiaire, et en haut, on a ces protéines-là qui sont très abondantes. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est en train de, de regarder une à une... Donc là en face, on a le nom des protéines, et, enfin en fait on a, nom, on a le gène, et donc sinon on est en train de travailler sur la fonction de ces protéines pour reconstruire l'histoire. Puisque nous ce qui nous intéresse, c'est de comparer comment ça fonctionne mes mitochondries en bas dans mes animaux très stables qui, euh, qui ne sont, euh, voilà, enfin, sont pas sollicités donc, par des fluctuations et comment ça fonctionne dans mes animaux en haut euh, qui minent vraiment la cellule cancéreuse. Et moi je voudrais savoir comment, enfin, on voudrait savoir comment on passe de là à là. Donc déjà, il faut bien comprendre l'état de là. Et l'état de là. Pour vous convaincre de cette homologie euh, entre euh, oh, ça marche plus. Entre euh, GIGAS et, euh, et la cellule cancéreuse, on a d'autres indices hein, qui nous indiquent euh, franchement il faut, il faut y aller, il ne faut, faut plus qu'on lâche, il faut absolument qu'on fasse ça pendant les 10 prochaines années ou 20 ou j'en sais rien. C'est qu'en fait, quand on, on a, dans, dans toutes ces protéines-là, on, on a identifié une, une protéine que je vous présente ici, VEDAC. VEDAC, ça veut dire Voltage Dependent Anion Channel. VEDAC, c'est une protéine de la mitochondrie, de la membrane mitochondriale, et elle, elle permet euh, à la mitochondrie de faire l'effet verbourg Là, c'est la protéine VEDAC de l'huître. Alors, la protéine VEDAC, en fait, les protéines sont des structures euh, en trois dimensions. Donc là, il faut imaginer que vous avez en fait un trou, un port. Et donc, vous avez... Il faut imaginer que tout est rempli. Hein. Quand on les représente biochimiquement, on, on met des flèches et des boucles. Mais, en fait, il faut imaginer que ça se remplit. Et donc, là, c'est l'image de la protéine védac humaine, celle qui nous enquiquine dans l'effet dans varbour de tous les cancers. En fait, c'est la même structure. C'est-à-dire qu'on on on a, on a une homologie fonctionnelle des protéines entre l'huître et l'homme. Et ça, on a été très surpris. Et ça, on l'avait vu quand on, avait, quand on a obtenu le génome en, 2000, en 2012, on a commencé à regarder le contenu en protéines et on s'est dit, euh, c'est vrai, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup plus à l'homme qu'à l'oursin. Et donc une fois de plus, nous, sur les protéines qui sont impliquées dans l'effet le var, Varbourg, on trouve une homologie certaine entre l'huître et l'homme. Et donc on propose euh, en 2021 euh, l'huître creuse Crassostrea gigas euh, comme un nou une nouvelle espèce animale au service de la recherche euh, alors, en cancer, contre le cancer. Euh, et pour terminer, je voudrais euh, je vous, vous présenter euh, euh, donc, euh, Frédéric Thomas, qui est un chercheur de l'Université de Montpellier. Euh, on n'a pas encore travaillé avec lui, mais en fait, Frédéric Thomas fait partie de, euh, des biologistes de l'évolution. Et donc, c'est quelqu'un qui euh, revient sur le cancer avec une théorie de l'évolution et qui nous dit, en fait, les cellules cancéreuses en fait sont des cellules qui réexpriment aujourd'hui un mode de fonctionnement qui est l'effet Warburg, qui est le mode de fonctionnement qui existait dans les êtres unicellulaires, une seule cellule, qui vivaient à l'époque de la première Terre. La première Terre, c'était un climat sans oxygène, de pH acide, très chaud, hyper salé, et donc ça rappelle complètement le micro-environnement tumoral. Et donc, lui, Frédéric Thomas et les biologistes de l'évolution du cancer nous disent on cherche des modèles qui pourraient mimer ça, mimer cette fonction, cette, ce mode de vie dans un milieu extrême. Et nous, on pense en fait qu'avec lhuître creuse grâce au Gigas, on, on est sur ce genre de modèle, en particulier celle qui vit en haut. Elle mime parfaitement un mode de vie complètement efficace, malgré un micro-environnement très difficile. Alors, j'ai terminé. Je voulais juste vous dire que tous ces travaux de recherche, donc, c'est une je J'ai mis en perspective ce qui nous intéresse de faire à l'avenir. Euh, bien sûr, euh, rappelons-le, euh, le travail en science, c'est un travail d'équipe. Alors, on a parfois des parcours très différents. Hein. Ne restons pas sur des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour travailler dans le domaine. On a souvent des parcours très différents. On a des âges différents, on a des couleurs de peau différentes, on a des goûts différents. Et en fait, c'est toujours un travail collectif. Et ça, c'est une sacrée énergie aussi. Euh, et donc, aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire. Et c'est toujours, une, une, toujours un plaisir, en fait, de fédérer les équipes autour d'un bon café et d'un gros gâteau au chocolat quand on a fini. Parce que souvent... On ne sait pas trop à quel heure on termine quand on travaille sur le vivant. Et donc ça, je les remercie tous. Ils se reconnaîtront. Il y en a un petit peu dans la salle. Et donc, je vous remercie pour votre attention.